Wow. Wow. Eh bien, salut à tous. C'est Spinny aujourd'hui. Petite annonce. Même plutôt grosse annonce, je devrais dire. Pour cette année 2018, eh bien, Epic Games vont sortir leur jeu Fortnite Battle Royale sur mobile. Sur mobile Les gens, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait. Nintendo l'ont fait avec leur Mario. Et eux, ils l'ont fait avec leur Fortnite. Donc, je me demande vraiment ce que ça va donner du coup. Euh, du coup, je voulais voir ça un petit peu avec vous. Et puis, un petit peu donner mon avis là-dessus, euh, parce que c'est vrai que Fortnite sur mobile, pour le coup, ça va être un peu chelou. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça va sortir euh, le 12, le 12, oui, le lundi 12 mars pour euh, iOS. Et donc, euh, pour Android, euh, ça arrivera dans les prochains mois, euh, c'est-à-dire dans très longtemps. <rire> Étant donné qu'on connaît tous un petit peu le truc avec Android, ça prend toujours... Euh, énormément de temps à arriver hein, par rapport à iOS. Euh, donc à mon avis, ça arrivera sûrement pendant les grandes vacances. Hein. C'est qu'une hypothèse, mais, mais voilà. Euh, donc la première fois ici que j'ai vu ça, quand j'ai lu iOS et éventuellement Android, bah dans ma tête, ça a un peu fait... Euh... <rire> donc, euh, donc voilà, euh, lundi du coup pour iOS. Je sais pas si je vais prendre un crack, peut-être. oulala oh là, là ça parle de téléchargement illégal. Alors oui, euh, du coup, même gameplay, même carte, même contenu, alors même carte, même contenu, je pense que oui, euh, mais même gameplay, je pense pas, hein, parce que franchement, il n'y a, bah, a pas de touche déjà, il n'y a pas de clavier sur, sur, sur, sur tablette ou sur portable, donc je pense qu'ils vont peut-être faire la manière de Morden Warfare, ou Modern Warfare, quoi, qu'est-ce que je dis, Morden Combat, Modern... Mad, je sais plus parler, Modern Combat, ou Nova 3 pour euh, les connaisseurs. Ouais. <rire> Moi, je suis un très fan de Nova 3. Ou alors, euh, Rules of Survival, ils vont faire un truc comme ça. Mais par contre, pour le Switch, Tarm et, et les constructions, euh, là, je sais pas du tout comment ils vont faire. Euh, du coup... Alors, ensuite, ils pensent faire... Sur toutes les, euh, le même jeu sur toutes les plateformes. Avec graphisme et action de qualité de la console. Là, je me dis... Il euh, y a un petit souci quand même Enfin Je pense que c'est un peu logique de se dire Que la tablette ne vaut pas du tout euh, Le graphique la carte graphique d'un PC Ou d'un PS4 Moi je ne connais pas du tout donc je dis ça Mais je peux énormément me tromper sur les, le vocabulaire Que j'utilise mais en gros euh, comprenez un peu ce que je dis En gros c'est que sur tablette tu vas pas avoir les mêmes graphiques que le PS4 Du coup je, je me demande vraiment comment ils vont optimiser ça sur tablette C'est à voir De toute façon ça arrive demain du coup Pour ceux qui regardent la vidéo euh, le dimanche à l'heure où ça sort euh, Ça arrive demain le lundi 12 mars du coup euh, Du coup je vais voir un petit peu ce que ça va donner Donc Alors c'est vrai que, euh, que du coup du coup du coup voilà c'est tout ce qu'il y a dessus comme info, du coup c'est à voir le lundi, écoutez, et puis pour Android, tristesse à vous. Enfin moi aussi je suis Android mais euh, mais je joue sur PS4 donc, euh <rire> donc du coup je peux jouer quand je veux à Fortnite. Euh, d'ailleurs si vous voulez m'ajouter sur, euh, sur PS4 et eh bien euh, ajoutez moi sur Discord et je vous mettrai mon pseudo j'ai pas envie de mettre mon pseudo comme ça euh, comme ça à n'importe qui du coup voilà j'espère que cette annonce euh, de Fortnite sur mobile euh, vous aura plu euh, ça permettra en même temps d'amener plus de joueurs et peut-être permettre aux gens qui n'ont pas de console ou pas de bon pc un peu comme moi euh... mais du coup ça sera sur tablette enfin ça sera pire du coup enfin je sais pas je comprends pas donc du coup là je reste un peu perplexe c'est à voir hein, pour, euh, pour la suite des choses comment ça va se passer du coup euh, comment ça va être optimisé sur tablette sur ce je vous dis à la prochaine euh, prenez soin de vous et ciao tout le monde